À l'invitation de Cap 48, je me rends à l'école Sainte-Marie pour rencontrer euh, la chorale des sourds et malentendants qui est en train de répéter euh, dans une salle sans savoir que je viens la chanson qu'on va chanter à Cap 48. Je suis rentrée euh, comme une petite souris sur la pointe des pieds et c'était vraiment... Ouais, c'était un moment assez émouvant. quoi. Ils vivent leurs chansons à fond, quoi. Et tu le ressens immédiatement, en fait. Le fait de voir Tiff dans la salle, ben, ça m'a donné des émotions incroyables parce que je la connaissais déjà un peu avant. Je voyais sur Google, sur YouTube. Et puis, la voir en face devant moi, ça m'a impressionnée et j'étais super contente. Le fait... De voir Tiff Barrow devant moi, c'est un moment magique. Cap 48 m'offre euh, une expérience humaine magnifique et qui, je sais, euh, déjà sera inoubliable pour moi. Évidemment que quand on me propose de chanter pour Cap 48, je dis oui sans hésiter. Mais en plus, quand on me propose une opportunité pareille de pouvoir euh, faire une chanson avec des enfants en langue, en langue des signes, euh, je plonge, quoi.